Pardon, pas de soirée. Eh non, bah non, bah non, mais ça, ça n'existe pas, ça. Quoi. La première fois qu'on me dit bonjour quand je suis sur la CB de 125 de my wife. Voilà, bon, vraiment. Il m'a dit bonjour. J'ai plus l'impression qu'il cherche un truc dans sa poche en fait. Avec le recul. J'ai l'impression d'être un livreur Encore j'ai pas mis le pantalon de k j'ai mon sac à dos euh... pouf. Que en roule. wouah roule. putain Justice, ils ont failli perdre un soldat là Est-ce que c'est vraiment grave, je ne crois pas Mais ça fait des papiers pour la voiture Oh, bonjour. Bon, bon. Mais aussi, frérot Bien joué. les rétros les gars. Les amis, parlons rétrovision. C'est un truc, je suis jamais satisfait des rétros. Peu importe comment ils sont à l'arrivée, peu importe comment ils sont au début, peu importe ce que j'y fais, je suis jamais content de ce que je vois dedans. Ça me va pendant 10 secondes et puis après je suis pas content, j'y retouche. Voilà, bon, c'est sur la CB de ma chérie donc déjà je suis moins habitué. En plus elle sort de révision, donc les gars ils ont touché, mais moi, moi sur le SV, je passe mon temps à régler mes rétros, surtout à gauche, à droite, je crois que j'y touche un peu moins, parce que c'est moins facile quand tu roules déjà, mais en plus que j'en un peu rien à foutre de la droite, mais est-ce que vous c'est pareil, ou est-ce que euh, il a que moi qui ai un problème avec mes miroirs Je ne parviens pas à comprendre. Ils me disent bonjour. Incroyable. Je me sens frais. Je suis désolé pour tous ceux qui ne jurent que par la 125, mais j'ai vraiment l'impression de faire un tour de tondeuse sur le périphle. Il y a vraiment des gens qui ne durent que par le 125 Je ne crois pas. Mmh, mmh, mmh, ça ferait le plus fort qu'estimé. Oui, je vais. Tu t'enflammes, Coco Tu te rends compteurs à l'approche du photomaton qui n'est pas à toi remarque du coup c'est pas si grave ça va se régler avec un bisou sur son front et puis voilà et beaucoup bon, te font les bonnes amies pour pas rester fâché longtemps il y a tant de gens que ça qui ont besoin de la 13 au quotidien qui dans l'ouest, sud-ouest et... et qui viennent sur Paname au quotidien, c'est impressionnant à chaque fois, ah ouais Roland Garros, c'est vrai que ça va, ça va jouer, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on se fait Est-ce qu'on sort ici pour accéder au parking Ou est-ce qu'on sort après comme d'hab Bon, oh, c'est quoi le plus simple Attends que je vous demande de choisir, mais bon, si j'attends votre réponse, je suis pas entré. Non, on peut passer par TF1, c'est RALAM. Tout ça avec être le ZBEL en bas. On va la jouer as everyday. Oh putain. La déboîte radicale. Papa, il s'est décidé au dernier moment lui. ça te joue. à chaque fois tu te fais C5, C6 là sur la petite bosse t'es bon pour échouer t'es prêt Le machin il se met à déverser là sur toi, il te, le, tu vois le truc pivoter là. Il commence à te cimenter la gueule. C'est chaud quand même. Ton pays en 2021, quand tu finis enseveli. Calmons-nous. T'as tu veux pas rouler sur ma selle toi non plus Incroyable. Allez hop. On m'a tout m'embouillé là On m'a saoulé. Ce qu'il en est, est-ce que j'ai les cheveux qui m'arrivent aux fesses à 2-3 mètres près, et du coup, en ce moment, avec le vent, oh là là, un galéo la Volkswagen Sirocco. Je kiffais cette voiture, j'avais un jeu, j'avais un compte sur un jeu, qui s'appelait Need for Speed Free to Play. Incroyable, meilleur jeu de voiture du monde. C'était un.. C'était gratuit comme son nom l'indique. Tu téléchargeais l'interface et tout. C'était franchement bien fait de ouf. Hein. T'avais des courses et tout, tu pimpais ta caisse et j'avais ça, j'avais pris une sirocot blanche. Je déposais tout. Le monde incroyable, on voit pas souvent, alors que c'est franchement une des Volkswagen tu as vraiment plus de tronche Parce que les polos et les golf là, ça va, mais on n'est pas la fac toute notre vie, les copains. Il faut voir ailleurs un moment. Si Rocco, c'est un peu de tronche. Allez, bah, par contre, faut avancer parce que là, la 125 elle va canner. Il fallait que je vous parle d'un truc. J'ai Mon casque principal, c'est un Shoei GTR. Pas le 2, je crois, le premier. C'est fait un moment que je l'ai quand j'ai acheté le SV. Je l'ai pris en même temps. Et euh, Donc genre visière, écran solaire intégré. Et j'avais pris avec un.. Oh, ça fait des grands appels de phare derrière. Je crois que le camion il va manger le taxi. C'est exactement ce qui se passe. Bref, et donc j'avais pris un, un pinlock là, un anti buet avec. Incroyable, ça marche du feu de Dieu ça. Bon, après à 60 balles la plaque, heureusement que ça fonctionne. Et euh, pour la caméra, là actuellement, c'est-à-dire, j'ai un casque, un truc pourri que j'avais acheté là, sur Moto à 80 balles pour passer mon permis. C'est mon tout premier casque. 80 balles, ouais, un stormer ça. Et donc, évidemment, à ce prix-là, euh, t'as pas d'écran solaire, t'as pas de pinlock, la vie de ma mère, ils vont tuer des gens, ceux-là. Cousin, je suis à 72, 73, ils sont à 90 mètres. Bref. T'as pas de pinlock et j'ai des problèmes de buée, mais de janvier à décembre, tu vois c'est insupportable, qu'il fasse euh, beau, moche, chaud, froid, j'ai des problèmes de puer, ça me rend ouf et j'ai jamais réussi à... j'ai cherché, tu des... genre, matière euh... euh, bah, pinlock euh, à appliquer euh, comme un écran, euh... comment dire ça, de façon claire une espèce de filtre euh, à coller directement euh, comme un comme une espèce de vitre sans teint, tu vois tu t'as ta vitre tu mets un tu colles un, un. bon bah voilà vas-y tu sais quoi tu, tu sais très bien ce que je veux te dire ok j'ai cherché voilà un filtre à mettre par dessus la visière euh, t'es voilà, pas un golio tu, tu comprends ce que j'essaie de te dire et que moi je suis un golio que j'arrive pas à te le dire ok bon j'ai jamais trouvé voilà et là je me suis chauffé j'ai commandé, euh, on voit la pute partout là avec le corona et les lunettes et les masques, le kit euh, anti buée Zeiss. Oh mon pote, je l'ai mis deux pchit, là je la visière fermée. Il doit faire 48 degrés dans le casque, il doit faire moins de dehors. Et ben, est loup. Pas de problème. Ça marche très bien, la vie de ma mère mon pote. Là, je peux rien faire, je suis en 125, mais.. C'est un pola en plus. Pardon, j'adore les polonais, j'ai plein de potes polonais. Hein. Je suis pas raciste. Mais là, tu déconnes. J'aurais pu tuer cette vanne avec Vladimir, là, vous auriez pu porter plainte. Mais t'as vu, je l'ai pas fait, je me suis abstenu. Non, mais c'est la fête du slip ce soir, mais vas-y, tu sais quoi, euh, franchement. À limite, j'aurais pris le périphère à roller, euh, j'aurais été plus en sécurité, quoi. Enfin bon, voilà ça pour vous dire que pour ceux qui ont le même problème que moi, qui fut mon problème, parce que maintenant, et ben voilà le truc Zeiss là. Alors ça coûte un rein. par contre, hein, il faut être prêt à donner une couille à chaque fois que tu passes une commande. C'est une petite fiole, tu dois avoir une dizaine de pchites dedans, ça coûte 8 euros, mais euh, voilà, ça fonctionne illico presto. Tu pchites dessus, il te un torchon avec. Tu passes le torchon sans arrêt jusqu'à ce que tu aies l'impression que ce soit sec. Et c'est bueno. Du coup, par contre, j'ai un gros reflet de mon énorme pif au milieu de la tronche, tellement c'est clean. Mais t'inquiète, dès que mon nez aura touché 2-3 fois, il y aura une tache de grain. C'est bon, il n'y aura plus de reflet après. Si tu vois ce que je veux dire. Mais Monsieur vous pleut Non monsieur te plaît, ça c'est un VTC espèce de sale race J'aime pas du tout ça Contrôle de l'angle mort Je me déporte en douceur Je vais ensuite de nouveau contrôler, me décaler sur la bretelle de sortie. Stopper mon clignotant car je ne vais pas à l'extrême droite. Je suis raciste, je l'ai dit tout à l'heure. Et là, c'est le tunnel de l'amour à chaque fois là-dedans. Vas-y, j'ai pas de. suis pas de plein fort si j'ai des plein forts, mais vas-y. Ils mais... mauvais de la bouche me plein fort. Tes mains. On dirait juste que j'ai allumé le la lumière de mon téléphone, mais par contre derrière il est archi chou j'ai jamais vu ça ce soir ils sont 100% en excès de vitesse salut camarade Attends, je peux pas parler, tu es un frère, tu es la famille c'est la famille tu es la famille oh, c'est marseillais Heureusement qu'ils sont là pour divertir la France, quand même. Tu peux, je crois qu'il y en a du bonjour. <rire> Tant pis Mindfroline Oui je vois que le tunnel il était censé fermer mais vu que je suis parti très tard du boulot et eh ben ils ont déjà rouvert. Je crois bien. Oui. Ah. Avec une demi-victoire. Je n'ai gagné que la manche 1. La Smart et le R6, c'est le même sans le gabarit, elle-même déjà. Un peu de choses près, ah bah ben ça me pas. <rire> Je il y, des... <rire> y a des fois, j'ai presque honte d'être euh, sur une 125 quand ça m'arrive de la prendre. Oh il travaille, c'est à côté de chez moi, ça à euh, deux maisons de chez moi livre les petits déjeux aux entreprises si tu veux tout savoir tu veux dire ouais voilà, la 125 des fois je me visualise parce qu'il faut voir le bestiaux. tu vois un buff voilà bah c'est ouais. 110 kg de bonheur pour 1 m84 de générosité sur une 125 donc tu divises toutes mes cotes par deux si tu veux j'ai l'image en tête ce serait comme quelqu'un qui tombe du lit mais des deux côtés en même temps tu vois. Bah ben voilà, c'est moi sur une 125. Et quand j'imagine que j'inflige ça aux gens qui m'entourent, vite retrouver mon SV. C'est un peu pareil, sauf qu'on a l'impression que je tombe que d'un côté du lit, c'est un peu le plus gratifiant. Hop là ça me perturbe du coup maintenant qu'il n'y a plus de buée je sais pas si elle est ouverte ou fermée elle est fermée je viens de tester comme un go go go ils sont foutus à la révision là c'est devenu un clic clac la moto elle fait des tacs tout à l'heure à déjà j'ai remarqué ça N'importe quoi Qu'est-ce que tu fais gros Ça casse les gens à 4 du mat Excuse-moi t'arrêtes pas un film 5h La meilleure devanture d'agence de com du monde, ah parce que c'était une agence de com avant d'être un bioman. Je puis c'était des codeurs ou une agence de com. des graphistes on appelle ça le mec qui dessine des sites web -tères. ouais y a les molles du cul. ça y est on en revient à ce que je disais tout à l'heure les rétros tu as une stress, ils ont dû le ah ouais je sais pas j'ai des tocs cette fierté à deux balles <rire> c'est complètement teubé comme jeu mais Ouais, tu te sens un petit peu fraîche quand ça passe.